Il respire fort, pour euh... bon, un mec qui marche. Ok. Le fort à dispo sur PC. Ouais, mais pas le dernier, euh... je crois. Hein, je sais pas, je suis pas sûr. Il les excuses. genre Final Fantasy VII. Euh, Final Fantasy VII, je crois qu'il y a le crazy score qui sort euh, fin d'année. Euh... Les mecs. Et le 7-2, il sort fin 2023. Oh mais qu'est-ce qui le tient le Ace Oh il l'aura tenu 3 à Tu en train de terminer un gêne là Ah ouais. Bah, je suis Et à 80%. Ce... Et on a fait que des gènes du milieu. Hein. Ouh! À double soin. Alors, cette game là, pour le coup, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire là. <rire> ah non, je veux pas qu'il me tape! Je fais un truc un peu ballsy, mais je sais pas si c'est vraiment malin ce que j'ai je... fait. No Fire Emblem. Oh! Je le Froid a mis beaucoup de temps oh sur, là ça là sur là le Oh là, là là là là là là là va sauver. Bon hein. bah. Je peux pas aller sur la save. Hein. Fais gaffe qu'il va tomber. hein oh. oh. Mmh, mmh, mmh. Ça me pète pas, hein. Aïe aïe aïe. Il va passer en P3 sur le crochet, hein. je peux pas y aller pour l'instant. Je vais essayer d'y aller blesser, mais. Euh... Ouais. J'ai l'impression qu'il repart. Ah bah il slug le crochet. et en plus il est a... Non. Oh. Il est en train de me chase. Non. Si, si. Attends, non, il repart sur le crochet. Bon, <rire> je vais essayer de. Je suis blessé, j'essaie quand même de sauver, ouais. mais... Bah j'arrive, j'arrive, je suis en train de... De courir, mais... Non, je peux pas. Il est en train de faire des allers-retours sur les... Ouais. Ok, j'en ai b bien. Oh là là. Mais j'y crois pas. J'y crois pas à ce que je viens de voir. Que... Comment ça se fait que euh, la save va pas marcher Parce que c'est un sac. Oh là là Il revient. Il y a eu le géant. Il est sur moi. Mmh. Maintenant bah euh... que. Ok. Oh, mais en plus, il a la donne qui pète les palettes! Oh non, mais c'est pas possible! Quand tu joues avec ton Ego, tu n'acceptes pas de perdre Kajan, bien sûr. Mais Mal il pas en plus, Jean-Michel! Oh là là! Il retourne sur le mec à. Euh... Ouais. Allongé, bien sûr, vous là! Ego! La la la la la la la la qu'est ce qu'il fait. À part faire de la. Je suis full la... Ok. Ben viens, on va aller dans le dans le rayon de soins, je te propose. Et ben j'ai l'impression que ça va aller grave le coup ce qu'il fait. Body block pour empêcher la save. Ouais, il a pété le totem, il a pété le totem. Okay. L'avion reste pas là alors. Est-ce que tu veux Non, il a complètement bodyblock. Oh, aïe yeah, yeah. aïe aïe. Bon allez, il est en gel là Oh non, il est en train de se slugger autour. Ah mais il fait que ça depuis tout à l'heure. Ok. Bon, ben on est reparti, on vient de se soigner, mais. Euh... Voilà. Vous venez pas me dire que c'est. Euh... que c'est un bon personnage. Vous venez pas me dire ça. Oh, il fait du tout droit en plus. Il repart sur euh... le mec, euh... voilà Ça va dans la... Aïe aïe aïe, quel immense plaisir Ça va dans la brume, pas terrible, <rire> c'est compliqué Légion Eh mec, à mon avis on devrait même plus se so... soigner, hein. franchement moi je... Faut faire du gène, on s'en fout de se soigner, on perd trop de temps hein. Légion slug... Je sais quoi, il faudrait des genres de Razi Ward. tu vois ce que c'est les Razi Ward ou pas Attends, là j'ai un autre problème que Razi machin. Ok, il slug, il continue à laisser le mec au sol, je vais essayer de le relever. Hop. Allez, debout. Let's go. Là, pour faire du gêne, là, faut plus chercher à comprendre, là. Eh ben, je vais tomber. Très bien, quand j'espère toi aussi. Ah moi il, Parce il me ramasse Parce qu'il me préfère T'es privi privilégié quelque part eh bien sûr. Ok je suis sur un ah, Dis-moi si le PU il est près de toi. Sinon il euh... faut que je traverse toute la map. Pas ouais. ah, du tout. Oh non. Attends. Non pas du tout. Il se cache oh, et est... il est en chase, je crois. Bon bah je refais. Euh, j'arrive. Tu veux me voir réussir les têtes ou pas non non non. Si, tu veux me voir avec à 4%. Bon, mais si je fais tout, tout, toute la map pour que tu me fasses les 4% devant le nez, euh... Oh non, mais sérieux. Bon, bah là, mon gars, euh, la prochaine fois, je ne viendrai pas te sauver. Hein. Tu te débrouilles. <rire> mais non, je suis désolé en plus. C'est vrai C'est vrai, hein. Après, je t'ai demandé. Euh, T'as dit euh, non. Euh... C'était un petit pour non. c'est Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais. <rire> C'était okay, un, <rire> un accident qui dit. C'était un petit non. C'était vrai non Est-ce que tu pourrais tenir le, le tueur pendant un gène s'il te plaît, pour Mais te Il est pas sur moi. Hein. Bah, nous non plus. Bah, il est revenu sur moi. On est à deux sur un gène où on pourrait être trois. Ah ok. Là. Bah, il me cherche. C'est normal. C'est énorme Tant que power. Il est plus sur moi, hein. Pouah On a à 60% gêne. Ok. J'aurai le temps... ...de faire ça. Ok, prépare-toi à aller sur une porte. Nous, le tueur, il nous s'en gueule. Il oh, okay. l'adrénaline en plus, euh, PU. Moi, je l'ai pas. Ok, ok. Moi, je me soigne, parce que si je me soigne pas... Euh... Je suis mort. Oh, C'est pas vrai! Oui, mais t'es en P1 ça. Oui, je suis pas. Vu comment il jouait euh, avant, là je peux te dire ouais. qu'il va rester. Euh, on va faire un face-to-face -face sur le crochet, je pense. Hein. Ouais, mais on va ouvrir euh, 9. Là Donc. pour ouvrir une porte, euh, tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ah, il face me face-to-face pas! Il y a complètement 100% moyen de me libérer là. Il, il est, est pas où, du de tout à côté de moi là. L'autre est à ma droite, tout au bout. Vous êtes tous les deux à l'autre okay. bout du monde là. Je fonce sur toi. Je peux cesser mes 4% ou pas Ah <rire> oh bah réussi il est, euh, fais comme moi Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais <rire> ouais okay, le tueur revient là maintenant. Faut ouais. se dépêcher là. Ouais ah bah y'a y a plus le créneau maintenant. Voilà. Il y avait un créneau. Ouais oh, je peux pas savoir. Que... Ok Il y a la porte à ma droite tout au bout qui avait été ouverte hein. Okay. Non Attention C'est bon Ok, je suis passé derrière toi pour prendre le coup Ok ok. Il y a la palette euh, Je laisse la palette, euh, la palette là, prends la palette Attends Ok, je vais à la porte J'espère que l'autre il est prêt à l'ouvrir parce que sinon Ça va pas le faire Ok. Salut Cindy. Prends le coup, prends le coup Mais c'est quoi cette PU Mais c'est quoi Oh excusez-moi, ouais, ouais. j'ai dit que je m'énervais pas ce soir. J'ai ouais, ouais, dit que je m'énervais pas. T'es rapproché, t'es rapproché Oh non Oh non La meuf, elle ouvre la porte Elle me regarde <rire> Après je disais, elle, t'es canon. Hein. Ça passe, j'aurais fait pareil. Aïe aïe aïe. Ah, T'es de l'autre côté. Je sais pas où les tueurs là. Ah si, il est à ma suis. droite là il a... Je suis juste devant la board, hein, donc euh, je, sais pas ouais. ce faut... je sais pas ce qu'il faut faire là. Hein, je... Faut que j'arrive. Il une palette à ma gauche collée à moi. Et une palette à ma droite, à un peu plus loin Il à est à ta droite, mètres. il est derrière toi, enfin à ta droite ou à ta et, gauche Il est devant moi là. La porte est devant moi, il est devant moi le tueur. Donc t'as une palette juste à ma gauche, là. Là où tu vas arriver, t'as une palette. Là t'as un ah, Oh oh... Ok. Non Oh, je me suis coincé. Bon restons, mais Fifi, c'est quoi Fifi, c'est vrai tu veux. On aurait pu s'en sortir à trois si elle était restée. Mais... Ah. Oh, c'est pas vrai. Oh, pas fou. Non mais l'autre mais elle m'a regardé C'est pas, pas bien est... ce que t'as Gisèle Ah non oui c'est vrai mais attends je vais prendre mes cachets après parce que ça va plus là okay. <rire> Surtout, Oh il y a un monde où ça passe Il y a un monde où ça passe OK. OK. Alors. Ça sent le foison cette histoire, mais c'est pas grave, on va essayer. OK. Oh oh. Il y a moyen, il y a grand moyen. Oh Allez go, Oh pas. Allez go, go, go. Oh Gisèle Berdons, oh oh Gisèle Berdons, <rires> Berdons, Gisèle, abonne-toi. <rires> aïe, aïe, aïe, <rires> aïe, aïe, aïe.